Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrons la chaos pour pouvoir vous présenter une nouvelle émission. En plus, nous avons un discours comme ça. Le discours prononcé par Martin Moïse dans le funérail Jovenel Moïse. Vous avez une chance, mais peut-être que vous n'avez pas de temps pour être sous lit et pour faire une analyse approfondie. Nous parlons eu quelques points, des points forts, dans quatre discours Martin Moïse prononcé. C'est un discours sentimental, un discours de détresse, mais également un discours de courage. Discours sentimental, pour dire comment on a vivre avec Jojo. Départ Jojo constitue notre capable capables de dire un grand vide dans la relation sentimentale. Là. Parce que avoir une vingtaine, une trentaine d'années avec un monde nous aimé et puis les parties, ben, on est capable venir de un monde inconsolable. Alors c'est parti. Martine parle. Avec un ton qui très émotionnel. Yon voix un peu éraillé, Pas totalement. D'entrée de jeu lui remerciait tout le monde. La famille vit des jours noirs. Disant de Jovenel, mon président, mon ami, mon mari. C'est-à-dire, Jovenel Moïse était tout pour elle. Elle a parlé de sa rencontre avec Jomo. Jomo qui est un homme qui a un esprit brillant. Il est toujours a cherché fait ça qui est juste et fait tout ça qui est mieux. L'effet qu'on ait dans discours, lia, Jovenel, c'était un monde qui était entré dans bataille pour capable attaquer le système, ça. Un système pourri, système corrompu, C'était celle monde qui osait faire ça. Martine Moïse voyait une pointe, bah, y a un pile monde qui est derrière Miko. Monde qui critiquer Jovenel Moïse. Et elle a dit dans son discours, la pointe de stylo vendue à prix d'or. De nègre qui essaye eux acheter pour faire un travail quelconque. a le pas les deux politiciens miséreux. Et si misérable et d'ajouter des techniciens du chaos, ça veut dire n'est qui toujours chercher la gay paysan en a Il a adressé Jovenel Moïse pour parler de ses moments vitaux et sentimentaux. En prononçant cette phrase, tu me disais que tu voulais partir les mains propres et pures. Petite question est-ce que Jovenel est parti avec les mains propres et pures Ça va peut-être faire débat au sein de la société. Jovenel sauvagement assassiné, précise-t-elle. Or, où t'es toujours prêché la paix, la tolérance? Ils t'ont jeté leur venin. Ça veut dire, mon qui touye Jovenel, c'est des cobras politiques. C'est de bêtes sauvages. Ils ont assassiné ton caractère. Tu as été abandonné et trahi. Abandonné, ça t'a veut dire que, en pile proche, Jovenel Moïse, t'es qui do d'Obali. Ça veut dire, en pile neg. Qui te nan kan jovenel, tes as déjà une attitude pharisaïque. Permets-moi l'expression, ça veut dire pour ne pas de Simon le pharisien, elle te dit l'esko kon mouche sa. Non, moi pas Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Et enfin, Martine Moïse adresse-li à tout Haïtien pour dire, nous pas quoi ce bras Si yo assassine président, demain, c'est à vous même, c'est à même, c'est à Pion et il faut comprendre bien que Martin Moïse, même si c'est de l'émotion, nous sommes déjà dans tout ce qui est là Parce que l'on avez regardé ce qui est passé dans le pays. Là, pas jour vous là le des dernier d'eau de qui fait renverser vase là. Mais écoutez, tout le monde a kidnappé. Tout le monde a cap mourir dans le ghetto là, Pas si pas là, c'était déjà un moment pour nous dire, halte là. D'ailleurs... Si nous di, te disons halte là et autorité qui en place tu assumer responsabilité, yo. n'es pas capable d'arriver à assassiner Jovenel Moïse. Ça c'est moi qui dis là Yo pas caché même. Yo là. y a gardé nous. Est-ce que c'est dans la télévision ou bien dans foule là et y a tendu nous C'est ça Martin Moïse dit. Pas quitter sans Jovenel Moïse, couler en vain, sans président noir En crier justice. Et elle a dit que la violence engendre la violence. Ça veut dire le mandé Mounio pour ne pas faire violence. C'est pas ça. Mais c'est peut-être pour apaiser le discours. La peur engendre la peur. Si on dit que la violence engendre la violence, et la peur engendre la peur, en quelque sorte, Martine Bayo un message voilé pour dire que nous ne devons pas dans la pérèse là. C'est aussi simple que ça. Mais pas dit, oui, elle ne dit pour y aller faire violence tout parce que c'est ça, le dit. Mais pas arrêter dans la peur, quand on vous attaque, ben, il faut contre-attaquer. N'est-ce pas? Ça se comprend. Éliment des pour capable garder les criminels Entendez et garder à la fois Martine Moïse. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour un dernier hommage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 Ce jeune passionné, ce je top à succès, mon journal Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été, été longtemps une victime, il connaissait bien la vices de ce système pourri et injuste. Aucune personne, avant lui, n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui, ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en oui. bloc en face de lui. Il a essayé de se faire le Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros mmh. et la pointe des stylos vendus à prix d'or. Caché sous des titres ronflants dont il s'afflut. Experts est-ce mensonge Consultant en génération de problèmes Technicien du chaos Politicien miséreux et si misérable Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. Je tenais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Lorsqu'il était préparé, la famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turbitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparée.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 Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar que je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple.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 les plus opprimés, oui. les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce que vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus Est-ce que oui. si grand oui. effet Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence Quand combattre la corruption est-il devenu un délit pourquoi vouloir démocratiser le crédit est péché Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable Chers et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les boumons, les ne cas à découler. Aujourd'hui, c'est une ce Demain, oui. ce sera elle, oui, ce, oui. Sera oui. ce, sera oui. ce sera lui, ce sera moi, ce sera lui. Mais la passe encore oui. les rues. Leurs griffes et leurs peaux ensanglantées sont encore à la recherche de quoi. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder. Oui. Oui. président. Oui. Crions justice. Oui. Crions justice. Oui. Crions justice. Oui. Crions justice. Oui. Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur. Disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est ta c'est. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre que moi. vais-je devenir sans Comment me résoudre à vivre cette fleur qui inonde mon cœur, ces larmes dans laquelle mon âme se ce que Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir aujourd'hui. Pas avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, Continuerons d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur. Pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous ne changerons du reste. L'homme Axel Haïtien, dans quatre coins pays. Nous le de... même vivons ici pour des familles de, de Nous nous sommes tous Nous disons merci. les pour nous. Nous pas nous ont fait. Nous avons assassiné mais nous n'ont pas de assassiner les pas de les nous pas de la de Nous n'avons pas de la guerre. Il propre fille, yes. Je Moïse en route. Il était déjà montré le chemin. il a continué à accompagner jusqu'à ce que nous arrivions, même si oui. le chemin est long. Nous pouvons bien y devant cadavre, nous nous bon Yo soldat. Nous sommes tous capables ensemble. faire Parce que dans tout type pays pour nous comprenons qui bien, qui mauvais la vie, qui action. Je dis à ma Ce c'est pas moi Je salue chaque monde qui vient saluer les femmes pour Qui tape une bataille, -à qu il qu il a fait les de bataille, qui pris le privilège de comprendre. Mais qui voulait dire au pile bagaille pour le monde en dehors. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi il paraît à toute volonté. <coughs> pour un chanvier, pour choisir l'espoir, pour <coughs> le monde qui est pile à lui, pour le gros oreille, pour le canaille. Le monde qui a commencé à prendre simple l'espoir et le développement, parce que le monde a fait la caille, le coton a mis. Pour abais, pour faire Je sais bien, planifié pour y couper souffle. C'est le pas de qui mal fait pays, qui mal le fait mon Haïti, qui mal fait diaspora. ne connais ou pas jamais mes politiques je ne pas de dans la gens ne veulent pas que les gens ne veulent toujours que vie changement ne veulent pas que les ne veulent pas que ne pas que penser que ce changement ça, veulent pas que quand que famille, ne veulent pas que les pas penser que les base développement peuple c'est base développement et que tout peuple sur la terre regagne quand elle été nous dans chagrin éternellement nous t'es toujours ou t'es toujours vrai pour graisse cochon petit cochon mais hélas ça t'est la cause que pays a été loc sous ça t'est la cause que le monde qui contrôle gang yo c'était la dieu ça t'est la cause la conspiration village Tiboua te manque pour toi. Ça te la cause qui te paye mes sénés. Vin pays, il était pendant plusieurs mois, il était temps 6-7 juillet pour être tenir pour notre enfant. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. J'ai eu un homme, tu mais on va prendre si le peuple a commencé à être clair. Si le peuple a commencé à être clair. Si je ne suis pas là. Ou ou devant. Ou qui est là Mais la guerre n'est pas finie. Il faut que nous fassions justice pour nous. Vous avez écouté et regardé en même temps Martine Moïse. Nous prenons notre prochaine émission. Fait un débat par rapport à ce discours Martine. Et nous pensez déjà, à ça pourrait le faire en pile parler dans la société, après le gagner en pile commentaire tous sous page Silla. Lui était pour nous dire, abonné, continue à abonner. Je à Zamiz, pour capable abonner à Chanel Silla. Et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour donc dire que vous appréciez le travail. Et puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine